Du roi, je serai l'assassin. L'auteur, c'est Jean-Laurent Del Socorro. Le livre fait 367 pages et il est édité chez ActuSF. Jean-Laurent Del Socorro est un spécialiste des romans fantasy historiques. Celui-ci se situe, se situe pardon, en Andalousie, juste après la Reconquista, et se poursuit en France, d'abord à Montpellier, puis à Marseille au XVIe siècle. Sinan, fils d'une famille musulmane qui vit à Grenade, est élevé avec sa sœur jumelle Rufeda et la famille est complétée cinq ans plus tard par la petite Sahar, une mère effacée et un père refusant la religion catholique qu'on lui impose et qui devient très violent. L'occupation musulmane a duré près de huit siècles. Les musulmans convertis sont appelés les Morisques, musulmans dans l'intimité et catholiques en public pour ne pas être massacrés. L'ère chrétienne commença alors avec la conquête de Grenade par les rois catholiques. Le père envoie les jumeaux étudier la médecine à Montpellier, médecin lui-même, dans une France embrasée par les guerres de religion. Lors de leur périple, ils rencontrent des étudiants allemands, protestants, qui se révoltent contre le roi et la dictature religieuse pour la liberté d'expression. Ils sont hébergés chez une dame juive. Donc là, le décor est posé, et l'on voit poindre très nettement la volonté de l'auteur de faire corps avec les conflits actuels. Outre leurs études, les jumeaux sont en quête d'une pierre précieuse, la pierre dalge ou pierre du dragon. Une pierre qui peut être tantôt bienfaitrice, et tantôt destructrice bon c'est plus un symbole qu'un talisman et on parle on parle d'alchimie de transmutation des métaux ce sont des questions mythiques ou philosophiques c'est là le côté euh, magique du roman qui ne prend pas beaucoup de place il est loin d'être dominant il sert je pense de support pour se poser des questions sur le bien et le mal très bien documenté actuel il nous renseigne sur toutes les atrocités qui ont été commises lors des guerres de religion, sur l'intolérance des hommes endoctrinés et suiveurs. Mêlant histoire, fantaisie et sociologie, abordant aussi l'homosexualité et le féminisme, ce roman est un très bon moment de lecture. Des chapitres courts rendant la lecture facile et rythmée, des personnages hauts en couleur, attachants ou détestables, qui vont subir des discriminations en fonction de leur identité religieuse. Une tragédie familiale et culturelle, intemporelle, et un dénouement très, au, très original, pardon, si tant est qu'il en soit un. Bonne lecture.